Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons avec la galerie. Pour information, nous travaillons avec l'outil Chita de la plateforme Budrol. Donc, nous continuons avec les autres fonctionnalités de cet élément qui est galerie. Quand je vais cliquer dessus, je clique sur le crayon, j'ai les fonctions qui sont là. Ok, donc, réglages généraux, qu'est-ce qu'on a dedans Ici, matrice en alternance carreau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 correct, mais bon euh, c'est comme ça donc ça vous donne une idée hein, de toutes les présentations que vous pouvez avoir maintenant ici je vais changer euh, je vais changer les euh, le nombre, le nombre de photos je vais mettre 4 par exemple là, vois, je vais mettre 3, 7 oh, pardon, 47 ça va pas le faire 7 7 ok donc ça c'est des choses que vous pouvez euh, vous pouvez faire okay, pour, pour jouer avec euh,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 euh, taille maximale sur tablette aussi, ça ici c'est pour les tablettes. La prochaine fois on parlera de bordure, d'arrondir et des autres fonctionnalités. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que euh, chez euh, l'agence euh, web AdWDE nous avons mis en place euh, un cours gratuit hein, pour, vous montrer, pour vous montrer comment vous pouvez créer votre site étape par étape en utilisant la plateforme Budroll. Pour ce faire, allez sur notre site adwde.fr. Et scroller jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation c'est gratuit vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site en ligne nous sommes une agence web donc si vous aimeriez qu'on crée votre site pour vous ce sera avec plaisir ou cela envoyez nous votre demande hein, par, par notre formulaire cliquant sur ce bouton ou envoyez nous un mail directement ou encore pour nous téléphoner euh, ce sera avec plaisir d'ici là euh, Portez-vous bien, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux hein, en tapant agence web WDE, donc sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Bye bye.